Grande première à Toulouse, Futurapolis a accueilli ce week-end une course de drone ouverte au public. 32 pilotes internationaux y participaient, dont Benoît Couturier alias Sartorius, l'un des tout meilleurs droneurs mondiaux. Moi je suis issu un peu du modélisme hors compétition et là, depuis un an et demi, là, on se motive euh, assez innovant fait appel aux technologies, ça fait appel au pilotage et à l'immersion. C'est-à-dire on est vraiment, euh, comme si on était un pilote. C'est ça qui est, qui, qui, est, qui, est en gros, qui fait tout le monde. Hein. C'est pour ça que ça prend autant d'ampleur. Au hein. On est vraiment à l'intérieur. Et, euh, et surtout que, euh, en parallèle. Euh, bah, la race drone, filmée et retransmise sur grand écran, s'est déroulée au-dessus de la tête du public. Les engins ont survolé l'espace d'exposition pour le plaisir des petits et des grands. Alors, ce qui était le plus impressionnant, c'était la vitesse à laquelle allaient les drones. Donc, euh, même si c'était une petite structure, ils allaient quand même à 70 km h Donc ça c'était impressionnant. Et ce qui était aussi impressionnant, c'est de voir la dextérité avec laquelle les pilotes arrivaient à diriger leurs drones. Car en effet, avec la vitesse, euh, on avait du mal à anticiper les obstacles, etc. Donc il faut vraiment un temps de réactivité très court. Donc c'était vraiment très impressionnant de ce point de vue-là aussi. Euh, parce que, et aussi le fait qu'ils euh, qu arrivent à se repérer grâce aux caméras embarquées directement sur les drogues. C'était impressionnant de ce fait-là. Sartorius nous confie qu'il n'est qu'au début de ses races. Au départ, je m'amusais à voler dans les clubs, au-dessus des arbres, etc. Le fait d'avoir un but, le d'avoir un tracé, en fait c'est la compétition, d'avoir un tracé et de devoir avoir un résultat qui est simple, c'est pas un jugement de freestyle, c'est un jugement d'arriver pour les deuxième, troisième, mais voilà. Et ça finalement ça donne une niaque qu'on n'a pas. Et presque maintenant quand je m'entraîne et que je me dis tiens, je vole comme ça, je, je m'embête alors que euh, c'est. Voilà. domaine de la compétition c'est assez. Euh, c'est euh, un peu une drogue. Hein. La discipline n'est qu'à ses débuts. Pour faire voler vos drones, deux espaces y sont dédiés à Francazal et Aucanville, proche de Toulouse.